bien bonjour à tous je vous ai fait une petite vidéo sur la visite du salon agricole de cette année avec les agri youtubeurs. vous allez avoir quelques thèmes que je voulais aborder les hybrides l'association france agri Twitos, que je fais partie sur twitter et instagram et un projet agricole qui va se lancer je vous mettrai là les petits extraits et quelques photos du salon. Pourquoi on fait des hybrides Il n'y a, a que sur certaines espèces où on fait des hybrides. C'est des espèces où on a ce que l'on appelle un phénomène d'hétérosis. C'est-à-dire où le croisement entre deux plantes donne un enfant qui est meilleur que, euh, euh, que chacun de ses parents. Voilà. Comme on est tous des enfants de nos parents, de notre père et notre mère, ben on pense qu'on est meilleur que notre père et notre mère. Ben c'est exactement ça, ce que l'on fait sur certaines espèces. Et sur certaines espèces, on garde donc, l'idée c'est de garder les caractéristiques les meilleures des deux parents pour pouvoir les avoir dans un individu. Et c'est quelque chose qui existe dans la nature. On est tous des hybrides déjà, nous, entre nous, et qui permet donc d'avoir des plantes qui sont plus intéressantes pour l'agriculteur, parce qu'elles sont plus performantes, elles résisteront mieux aux maladies, elles utiliseront mieux l'azote, l'eau, etc. Donc c'est ça que l'on recherche à travers les hybrides, on ne cherche pas des hybrides pour faire des hybrides uniquement, on cherche des hybrides parce qu'on va amener des caractéristiques plus intéressantes pour les agriculteurs. On a revu notre site internet, on a tout centralisé là-dessus, enfin on, oh, ah c'est Nadège qui a tout fait, hein. <rire> j'aime bien dire « on » quand c'est les autres, c'est pratique. <rire> Vas-y, je te laisse euh, présenter Nadège. Bonjour à tous, Nadège, je suis nouvelle au bureau depuis cette année, et du coup, j'ai. on a commencé à faire un site internet, on a repris l'ancien et on a mis tout ce qu'on faisait. Alors, euh, il est disponible sur le site euh, franceagriltrutos.com. Au, au passage, on avait partagé la photo avec... Euh... L'adresse margarasarie vous avez été très curieux ce qui est passé. Donc sur le site vous allez retrouver toutes les actions de l'association. Euh, alors déjà il y a nos trois réseaux sociaux, hein, Twitter, le, notre numéro 1 quand même. Facebook et Instagram. Et ensuite, vraiment pour euh, les choses qui, qui sont vraiment nos actions. Ce que disait Denis, il y a la banque d'images. Donc c'est un lien pour télécharger la banque d'images, mais aussi pour tout.. Tous les agriculteurs qui sont là abonder, ouais. vous pouvez aussi abonder, euh, abonder la, la banque d'images en mettant vos photos ah n'hésitez pas, pas à mettre les... vos vraies photos quand même c'est important qu'on ait une plus grande diversité d'images possible on voit qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de personnes qui vont sur cette banque donc plus on aura de photos et ça, plus ça on... marchera le petit guide le voilà. guide papier voilà notre œuvre donc si on clique sur le guide papier on va pouvoir voir voilà un petit résumé et quand on descend, il y a trois solutions pour obtenir le guide, soit on adhère à l'association comme disait Denis, il est aussi disponible sur Amazon pour l'achat en direct et puis euh, bah nous on est toujours disponible pour... Euh... Si vous en voulez 3, 400, 500, 10 millions, on peut le faire aussi, n'hésitez voilà, pas. si vous en distribuer. Un petit <rire> voilà. La dernière action euh, que je mettais c'était des interventions, intervenir chez vous. C'est vrai qu'on a été beaucoup euh, en déplacement euh... Différentes assemblées générales dans les tables rondes, voilà. les écoles. Dans des réunions d'agriculteurs dans les salons, d'assemblées générales de coopératives, de syndicats, de tout ce que vous voulez. On peut venir euh, expliquer l'association, l'initiative, ce qu'on fait et puis à quel, point, euh, à quel point les gens peuvent aussi participer parce que c'est important que chacun participe, c'est le nombre qui fera que ce sera efficace et que ça l'est déjà. Donc voilà. il y a plein d'endroits où on est allé. reprendre en main sa communication et France twitter en est l'un des, des symboles et deux, pour euh, le combat principal de mon point de vue qui est celui de se rapprocher au maximum de la société, des citoyens, des euh, consommateurs qui ne pensent pas toujours de la même manière d'ailleurs les citoyens et les consommateurs en communiquant de façon la plus euh, à la fois crédible et simple pour ces consommateurs, ces citoyens, donc ça passe effectivement par les réseaux sociaux, ça passe aussi euh, par des fermes ouvertes, des serres ouvertes, ça passe par des magasins de producteurs qui se multiplient sur le territoire ou par de l'agritourisme ou d'autres initiatives. J'ai l'impression, malgré un certain nombre d'angoisses euh, exprimées par le monde agricole, qu'on va quand même dans le bon sens. Une partie des consommateurs aujourd'hui estime que consommer responsable, c'est prendre en compte le revenu des producteurs. Ça, ça n'existait pas auparavant. Euh, L'exemple de C'est patron en est quand même très symptomatique. Alors, il y a une différence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, mais c'est quand même aller dans le bon sens. Et bien sûr, du côté du monde agricole, il y a une prise de conscience, encore une fois, qu'il faut communiquer différemment, euh, montrer les progrès qui ont été effectués, montrer les efforts qui sont pris en compte. c'est l'air, l'eau et la terre. Ça c'est nous. Et donc du coup on s'est dit bah on aimerait bien mettre un peu notre pierre à l'édifice, faire quelque chose un peu de positif, euh, pas partir dans quelque chose de culpabilisant euh, pour les gens, ou des vidéos un peu alarmistes qu'on peut voir énormément, où on a l'impression qu'on va tous un peu mourir. On s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu sympa et en même temps de communiquer et parler un peu d'agriculture. Où, euh, bah, en fait on a travaillé un peu tous les deux dans une boîte euh, d'un mec un peu sympa qui est juste là pendant trois ans donc un peu grâce à lui on s'est rencontrés, on est tombé amoureux et on s'est dit ah bah c'est cool et si on partait en voyage ensemble et qu'on parlait un peu d'agriculture parce que Félix pour la petite histoire est un fils petit-fils arrière petit-fils arrière arrière petit-fils d'agriculteur et moi clairement j'étais un pur produit de Paris euh, qui n'était jamais allé dans un champ parisienne ouais, Parisien. et c'est un peu ça qui est intéressant au final non c'est le mélange des deux qui a permis de créer ce projet et le projet du coup bah, c'est deux jeunes donc Félix et Rachel qui vont partir un an de Normandie de la ferme familiale de Félix c'est un symbole très important pour aller jusqu'au Japon du, du temps pour euh, être libre de faire ce qu'on veut un peu si, euh, si si un jour on a envie de changer de direction parce que euh, via une rencontre ou une autre, euh, bah, on se dit euh, « on change tout, on part dans cette direction pour aller rencontrer une nouvelle personnes. L'objectif, ça va être de rencontrer, comme vous l'a dit, Félix, un maximum de personnes pour faire ces trois choses, c'est-à-dire échanger, communiquer et sensibiliser à des sujets plus que cruciaux, donc à l'agriculture et à l'alimentation. pays qu'on va traverser, donc euh, ce que vous avez expliqué un petit peu Félix, c'est de rencontrer trois typologies de personnes différentes. Ça déjà directement c'est des personnes qu'on a déjà rencontrées ici, parce qu'on commence déjà à demander un peu aux gens ce qu'ils pensent de tout ça. Et notre fil rouge, ça sera qu'à chaque personne rencontrée, on essaiera de leur demander et d'avoir leur retour sur mais quel engagement ils seraient prêts à prendre pour contribuer à une alimentation plus responsable. ne faut pas oublier une chose en fait c'est que. Euh, comme on est même juste tous ici, on est tous un peu acteurs du changement et que chaque petite chose peut faire la différence. Et chacun d'entre nous, ensemble, en fait, c'est là où on pourra faire quelque chose de vraiment concret et impactant. Donc du coup, aussi, on a déjà commencé à se rassembler et à aller vers des acteurs assez positifs, comme des associations, des entreprises, des startups qui essayent de changer déjà un peu les choses. L'affaire digitale, tu... qui nous permet là de, de et euh, Mimosa, avec qui on fait notre, euh, notre financement participatif. Bonjour à tous, je m'appelle Rachel et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un projet avec Félix, projet qui s'appelle Terrier Complet. Terrain complet, c'est un an de Normandie au Japon, avec deux vélos, quelques trains et trois bateaux. presque 20 000 km pour rencontrer des personnes du monde entier, pour échanger, communiquer et sensibiliser à l'agriculture et l'alimentation. Pourquoi Pourquoi Pourquoi Parce qu'au-delà de consommer des produits agricoles tous les jours, comme euh, ça, ça, ou encore ça, nous sommes tous concernés par ces sujets et surtout nous sommes tous acteurs de <rire> changement. Dans chaque pays traversé, on ira rencontrer des hommes, des femmes, de la campagne comme de la ville, pour savoir ce qu'ils en pensent et aussi quel engagement ils seront prêts à prendre pour contribuer à une alimentation plus responsable. Toi, Félix, par exemple, ce serait quoi ton engagement C'est cuisiner des aliments en direct des producteurs. Mais ça, c'est quand j'aurais fini de réparer ce foutu vélo. Tout au long de notre parcours, on partagera les portraits et engagements des personnes rencontrées. Et pour réaliser tout ça, on a besoin d'eux. Pour acheter du matériel de qualité et développer nos supports de communication. Pour rassembler un maximum de personnes autour de ce sujet crucial. C'est bon, on peut y aller. C'est parti. Alors, t'as compris ou t'as rien compris? la ferme digitale qui nous a permis de faire notre rencontre abonnés sur le stand et aussi notre association france agrituitos je remercie le gnis terre pro pour le, le petit mot sur le mur que je vous mette en photo là à la fin et j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt Bye. Bye.